Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous entrons la chaos pour pouvoir vous faire une nouvelle émission. Finalement, nous sommes capables de dire qu'il à a pas la police. Ce n'est pas moi qui nous non. Parce que si nous regardons cette vidéo, franchement, nous avons dit a RL Pod ou avons raison. Regardez. Je boulume mais vous faites vous faites quoi faites vous faites vous faites ça ça ça téléphone bon monsieur mais comment en Bagalaé au niveau de la commune de croix des Bouquets Nego en plein jour a marché avec Gouzam Nameo il a opéré qui ça ça dit non nous avons la vidéo en parce que et longtemps qu'on nous parlait juste avant de la vidéo même voulez nous une idée pour nous capables de analyser analyser, commenter ensemble avec moi à travers vidéo aussi. là. Qui ça nous ta dit si autorité ou bien la population a décidé ou t'a fait manifestation pour dire écoutez, autorité l'autorité nous fait preuve des capacités ou de laxisme. C'est ça qui fait, ma propre le pays à bail bandit, laissez ça à gérer le pi bien parce que si ou êtes la pays avez ça dans mes Vous capable mon ta capable passer quoi des bouquets les m'a passer quoi des bouquets peut-être les moutons taxi yo ta capable taxer m di koute, euh, ou gagné pour bay 50 goud pour droit de circulation tap paye le on ta payer là on est machine qui passé dans un an yo ta di écouter euh, ou gagné pour bay 100 goud pour droit de circulation ou bien 150 goud chaque machine privée les ça mon ta payer parce que sous cache tes machine nan. Ce n'est pas 150 gouttes là, ou pas de ou si est. Laisse ça, pas de kidnapping. L'autre bandit, pas de l'autre côté, pour faire exaction. Ça veut dire, chaque bandit, tape contrôlé territoire Bayo. C'est comme si je capable de dire que c'est un gouverneur, ou bien un chef section, dans chaque zone. L'on passe dans une zone zone, peut-être que vous capable de un petit pour le droit de circulation. Mais jean ne sais pas je que, N'a dit non, qu'est-ce que vous dites comme ça Mais écoutez, nous-mêmes, qui en Haïti, nous venons au moment pour nous dire que nous ne pas de faire ça. Ce c'en assez. Ben oui, c'en n'est assez parce que nous ne pas de en situation comme ça. C'est une situation qui vient empirer dans nous. L'État est capable de dire que c'est un citoyen qui gagne un petit bouton et puis il pas occupé de lui. Ensuite, il faut les gratter, gratter, gratter. Il a pas prend un médicament. Et puis, s'entendez se à la petit bouton, ça vie font Java Maling. C'est ça qui arrive je ne jeudi à la. Et, et, bon, non monsieur, les hommes qui font de la politique, les autorités du gouvernement, qui toujours fait preuve de passivité par rapport à la situation présenté, qui présentait, qui ça nous pral dit tête, nous, ne et jeudi On a tué un président. On a assassiné. Un président de la République, même si un peu monde a un problème avec lui, même si peut-être pour un peu il monde dirigé mal, mais si ça a arrivé nous, ça a dit que c'est un pays qui a pris le totalement dans le chaos. Et nous en sommes aujourd'hui. Oui, nous là, c'est la donne, nous là. Parce que si je ne dis pas là, ce n'est pas pour la première fois où un bandit, il y a même. Euh avec gros âmes, nan mais yo, a déployé dans yon série de côtés. Ben, <rire> pays a fini, pays a fini. Est-ce que nous songez, les G9 en famille et alliés, les a le isoté nan G9, Tilapli a nan G9, les yon te déployé la région métropolitaine Port-au-Prince, manifestation traîne en pile moun yo. Et en pile l'autre fois, nous, euh, deux bandits armés, qui au même, a flané. Nous, qui habitude, we, yo, avec gros âmes à baille conférence, Mais aujourd'hui, ça se fait autrement. Nous sommes capables de dire, c'est une façon pour dire, écoutez, la police ici, c'est nous qui contrôlons la zone. Zone ça, c'est nous qui contrôlons. Elle. Donc nous sommes capables de faire ça, nous voulons. Ou ouais, avec nous, et puis à parlé avec moun euh, c'est comme si au n'avez pas peur, et puis vous arrivez en côté, il y a tiré en l'air. Monsieur Bamdi, nous, avons, dit, nous avons fait payer. parce que moi, je ne fais pas de la politique moi parler politique. OK, moi ba information mais écoutez, même moi même tout, me pense que moi rivéner un moment kote que me senti que bagala la trop pour moi. Et bam ben, dis non bagay. Si bagala la trop pour moi. Moi pas besoin dit pour moun qui a vive bagala qui qui n'dans bagay ça. C'est l'exaspération. n'y yon pas ka vivre encore. Monsieur Fon Mouen ouais Malgré ce qui a passé dans le pays, les nègres sont sous yo campé. les nègres sont sous organisation élection, les nègres y a piqué devant. Et puis, problème, peuple a arrêté jean lié. Bon, qu'est-ce y là, monsieur En plus, nous, madame, nous petite, petit nou à l'étranger. Nous avons une sécurité, nous avons des zam, nous avons de nègres qui sont avec nous là. Yo pas souvent attaqué non, parce que, en peu complices non complice de sa capacité d'un pays, Est-ce que nous comprenons? Donc, je n'ai dis à la, mais ça quoi, les bouquets? Moi, pas un problème. pas de problème, monsieur, Que nous prenons nous, nous contrôlons, nous mettons l'état dehors Et que, les moi-même m'a passé, m'a payé, pour circuler. Parce que bon, m'dou bagay. Samedi à la, Ma boteu ne dit non ça encore. Nous pas d'accord avec, mais écoutez bien. Si Négrio -ce qu c'est qu'on s'est fait il y a pas fait un kidnapping, il y a pas fait une série de bagay, mais c'est mieux parce que ça gaine là. moins ouais que l'État pour qu'on le problème ça. Est-ce que nous comprenons? Et pas faire si comparaison ça pour me dire oh si Obama Négrio paya, pays, y a capable fait une série de bagay. Écoutez bien, l'État qu'on pas de crime l'a fait. Si so, vous allez là, vous avez peu quantité de crimes fait fait. L'État en côté, la soucie de population, nous pas capable de dire que le gros bandit est l'État. Parce que chaque temps, il y a toujours des choses qui renouvelé renouvelé Et je ne dis pas que pendant l'État lui-même, l'a joué, parce que nous avons utilisé des propos ronflants, et nous capable capable de dire, c'est. Eh bien, mais ça a passé dans un petit no. pays. Le pays a fini, pas de pays encore. Bandi a fait ça et ouvlé dans le pays. Pourquoi m'a dit non bagay, Nous, avons on s'a nous là toujours, c'est parce que bandi au pas sincère à tête y'a, oui? Pourquoi dit ça? si bandi y'a pas sincère à tête Qui ça nous t'a fait? Vous imaginez que monsieur 400 Ozo t'a dit que, écoutez, n'a fait coalition avec chien au niveau de la croix des missions. N'a fait coalition avec monsieur G9. G9 entend avec Bel ils ont entendu avec euh, Chris là. Ti l'appli. Monsieur Baz Pilate. Tout le monde a fait un front commun. Et puis, il a demandé pour tout le monde qui dans la section communale de rejoindre coalition. Ça a l'état après le fait. Non, mais on est qui ça a l'état après le fait. Monsieur, mes résultats. Je ne là, ou tu es un gang, ou tu as géré, ou tu as un Et eh bien, mes sacs passés, je ne Barrelate commencé avec un gang d'abjérite, un grenou d'amis dans le mais que nous pas qu'à contrôler la quantité zam qui ka gagné au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince et même à travers le reste du pays. Ah ouais, c'est ça. Nous finis. Nous sommes pas qui finis. Nous camper du bout. Mais, pas n'y a rien encore. Tant que les gens entiers ont toujours dit ça, ça veut dire, pas gagnant rien encore qui était Pas gagnant dignité. Nous avons toujours dit que nous sommes un peuple résilient. Nous sommes un peuple qui a Nous sommes un peuple qui a bataille parce que nous ne sommes pas comme ça encore dans le pays d'Haïti. Monsieur Bandio, c'est nous-mêmes qui avons un peu de Bonne chance. Nous souhaite que nous, le peuple, nous avons une tout petit. Nous va correspond à nous pour nous correspondre parce que le peuple n'est pas complice. De sa passé dans le pays. Ce n'est pas le peuple complice que nous avons mis nous. D'ailleurs, nous avons mis nous, c'est pour la puissance puissance, c'est pour nous montrer que nous sommes chefs, nous contrôlons les hommes. Image, ça on pas oublier que il y a privé dans l'international. C'est pour ça moi, toujours, à faire une série de émissions, je venir avec une série de images, les vais jouer, et bien, toujours venir avec de thèses pour me dire écoutez, si ça va mal dans le pays, il ne faut pas dire le contraire. Mais quand ça va bien, il faut dire que ça marche. Mais j'en balay là, pas gagner un cap marché. Bon, la a vidéo pour nous. C'est au niveau de... Bon moi de garder bien pour moi. Euh... APNC Mac. <laughs> t'es chargé? Pendant notre Pas dans notre il n'y a pas d'un cap. Yon gokou lev, manke installer C'est quoi ça, on a une information hein? comme euh, nouveau directeur APNC Mac. Employé APNC Mac, yon levé, j'en yon gokou lev, un petit tiwa en dans APNC Mac, là. Mercredi 19 janvier 2022, personne par contre qui côté coulève la sortie, lit a atterri nanttiwa. On Vous le savez, vous le savez,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 Qui vous la qui Tu as non, non, non, mais pas... ben en tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mandé à quoi mes amis, pour que vous abonner à la chaîne. Et puis, pas pas nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit À la prochaine